Je m'appelle Brigitte Labbé. Euh, je suis auteur de livres de philosophie pour les enfants. Les enfants sont vraiment dans un âge très philosophique, beaucoup plus que les adultes qui se demandent où ils mangent ce soir, où ils partent en vacances et quelle voiture ils vont acheter. Euh, les enfants euh, posent des questions sur où on était avant, où on va après la mort, pourquoi c'est injuste, pourquoi il faut gagner de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est beau, moi je le trouve laid, etc. Donc j'ai eu envie de transmettre euh, le, ce que j'ai découvert, c'est-à-dire euh, finalement cette jubilation euh, de la pensée, de, de l'étonnement, de la curiosité. Heureusement que personne n'a trouvé le moyen d'empêcher les hommes d'imaginer, car l'imagination est une grande exploratrice. Elle s'envole vers d'autres mondes possibles, elle construit des mondes meilleurs, des lieux de bonheur, des utopies. Heureusement que personne n'a trouvé le moyen d'empêcher les hommes d'imaginer d'autres possibles. En imaginant d'autres possibles, nous trouvons les moyens d'agir pour transformer notre monde. Je pars des thèmes philosophiques. Donc le possible et l'impossible, c'est relié extrêmement à l'imagination et aussi à l'action. Et je crois que pour les enfants, c'est fondamental d'aborder ce thème pour leur faire prendre conscience que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est essentiellement un monde d'impossibles transformé en possibles. Donc le monde dans lequel on va vivre demain est sans doute un monde d'impossibles aujourd'hui devenu des possibles. Et ça, c'est un émerveillement permanent, c'est jubilatoire, parce que ça veut dire qu'on est tout sauf dans un carcan, comme on essaye de le faire, de le faire croire très souvent aux enfants, Arrête de rêver, terrible phrase, terrible phrase qu'on prononce beaucoup trop. Or le rêve, c'est le début de la transformation d'impossible en possible. quoi je crois le plus euh, dans euh, ce que j'essaye de faire avec les enfants et dans ma vie euh, personnelle Ce sont les micro-actions. Je crois que les micro-actions euh, ont une puissance imparable pour changer le monde.